Nous sommes certainement d'accord. Manager, c'est contribuer à fortifier son entreprise et également à la faire avancer. Une des voies privilégiées par les managers est celle de l'innovation, qui peut être une innovation sociale dès lors qu'il s'agit de répondre à des besoins sociétaux non encore assouvis. L'Université catholique de Lyon s'est engagée sur cette voie en proposant un projet, le projet PartiNov. Le projet Partinov a pour objectif d'étudier les partenariats entre entreprises de l'économie sociale et solidaire et entreprises classiques pour observer comment ces partenariats peuvent être des outils de gestion de ressources humaines différenciées et également de création d'emplois. Ce projet est un projet collaboratif qui a rassemblé des chercheurs du Centre de recherche et l'entrepreneuriat social et des professionnels investis sur cette thématique des ateliers de l'entrepreneuriat humaniste et qui est également un projet de terrain pour le terrain. Dix entreprises nous ont fait l'honneur de nous accompagner tout au long du projet en étant aussi bien terrain d'enquête que partage de réflexion, que, euh, euh, éléments optimisant la recherche appliquée qui a été développée et outils de formation qui vont être proposés. Le thème transversal de, des rencontres Ucli Experts est celle de l'innovation entre confiance et risque. Nous l'éprouvons tout au long du projet. Mon objectif est aujourd'hui de vous dire de nous faire confiance pour pouvoir progresser ensemble, de venir nous rencontrer le 4 juillet pour que ce projet PartiNov devienne également votre outil. A très bientôt